bien salut à tous et à toutes c'est Tipsatex On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay Sur le tout nouveau Call of Duty Advanced Warfare Au sniper, au Morse plus précisément Un sniper avec nous. Et on va parler de 5 à 6 sujets aujourd'hui Deux qui font mal au cul Pour moi personnellement et pour euh, la Tips Et 4 euh, où je donne mon avis sur euh, le Call of, le sniper, le sniping Et un mini RC alors déjà on va passer sur le premier sujet Qu'est-ce que j'en pense de Skull of Duty Avis ah, personnel précise Alors déjà les maps sont trop grandes Plus grandes que Ghost et ça ça me pose aucun problème grâce à l'exosquelette Je sais pas euh, Pour un mètre tu fais euh, 10 secondes, voilà tu vas aller à, à tel point, sur tel point au, au milieu de la map quoi, es chez toi Tu vas aller au middle Tu prends 30 secondes avec l'exosquelette, t'en prends 10 même pas euh, là, euh, petite parenthèse, j'étais en train d'écrire un message à quelqu'un, c'est pour ça que je ne bougeais pas. Donc, euh, je vous prie de m'excuser. Je vais faire la petite parenthèse. <rire> euh, les points négatifs sur ce call of c'est euh, le sniper. Il n'y en a qu'un verrou sur quatre. Les trois autres, euh, je crois que c'est le troisième. Le sniper, euh, c'est un truc qui mitraille, euh, il est horrible, on dirait un lance-roquette. Je ne peux pas supporter. Il ne fait aucun hitmarker à part ça. Hein. Ce qui est positif. Donc, personnellement, je vous... Conseil le Morse pour la feed qui est très très très très bon snipe c'est incroyable d'avoir un snipe comme ça mais bien sûr on va nous le faire patcher hein. on, on sait tous que les développeurs c'est un peu de l'article de putrice qu'ils font avec le snipe donc euh, je vous le conseille pour la feed ce sniper avant qu'il soit patché euh, <coughs> alors euh, petite parenthèse qui va arriver maintenant je fais un kill deux kills. 3 kills et boum je meurt parce qu'on meurt trop vite dans ce jeu, je précise aussi c'est à peu près la même vie que, que Ghost en Ghost et Bo2 vous voyez et ça ça fait chier, euh, je à remarquer que la feed elle est sur 5 donc euh, maintenant il y a 5 barres de feed et que ça part depuis le haut jusqu'en bas au cas où, euh, si vous me demandez pourquoi j'ai un GT autant pourra que ça c'est juste que au début ça m'a donné un truc, euh, vu que c'est un gameplay de Xbox One, au début ça m'a donné un truc euh, à propos euh, des GT et activé. tout, j'ai dit ok vas-y je prends. Et vu que j'arrive pas à récupérer mon ancien compte Type-Satex, donc j'ai laissé ça en attendant que je mette Non, voilà. Nous on va parler de l'ES, alors l'ES, que deviendra de l'e-sniping sur ce jeu Alors je pense que c'est mort, hein, le S. Euh, déjà quand... Tu dois faire euh, un V1 face à un mec au snipe, tu prends 10 minutes à le killer quoi. Que le mec il va faire les mêmes déplacements que toi ou euh, le contraire, comme tu veux. En tout cas, il va partir de droite à gauche et tout, c'est un peu le bordel quoi. Donc, le S ça sera mort, je pense. Et ils nous ont promis un mode où il n'y avait pas l'exosquelette. Alors, déjà, le mode où il n'y a pas l'exosquelette, ça, ça sert à rien de nous dire, ouais, il y, y aura pas de ouais, ça sert à rien de nous dire ça parce que. De toute façon, avec des mapotes en grande, ça nous sert à rien. Donc voilà, euh, point positif encore de faire un mode sans exosquelette. Sinon, t'es dans la merde, quoi. Le Déjà, tu galères euh, à aller euh, de tel point à tel point du middle jusqu'à de de euh, en moins de deux secondes, quoi. Alors là, tu prends une petite collate au passage qui passerait. Je crois que c'est ma première, vu que j'ai joué n'y a pas très longtemps. Sinon. On va parler... Euh, non, non, attendez, on va déjà conclure. Est-ce que ce Call of Duty est bien Alors personnellement, je trouvais que est... seul point, point encore négatif. Je sais, il y a plein de points négatifs ou points positifs. Seul point encore négatif, c'est de loin, quand vous avez vraiment un ennemi qui est loin, euh, visez le mec qui est loin quoi avec le snipe, et vous êtes dessus, je vous prenez, vous êtes dessus, ça sert à rien. Il faudra un petit un peu viser plus au-dessus, vous voyez pour l'avoir donc ce Call of Duty est bien pour vous. je, je l'adore <rire> voilà alors sinon on va parler d'un sujet qui nous est arrivé mercredi 5 novembre malheureusement Oui euh, Zeke Rose a quitté Atips. Tips euh, pourquoi parce que bon j'ai envie de vous en parler il y a des histoires de gamins entre eux et moi il y... Je sais pas, c'était un peu bizarre quand même. On a parlé un peu sur un site, réseaux sociaux, WhatsApp, je sais pas si Et voilà Ouais. On a ragé, on s'est insulté, c'est parti en A la fin, ils sont partis, mais c'est pas. Voilà. Je vais pas en dire plus. C'est. Ils avaient déjà envie de partir un petit peu avant, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, voilà. Donc euh, ce qui va suivre c'est comme on a comme il nous manque enfin il nous manque comme on a perdu deux joueurs quoi euh... <coughs> faut les remplacer et vendredi prochain à 18h je dis bien à 18h pile ou 17h30 moi ça m'arrange entre 16h et 18h personnellement je dis bien vendredi prochain donc vendredi euh... oh, ce vendredi là je crois qu'on est vendredi ouais attendez non, on est samedi ok je ferme ma gueule <rire> ce vendredi là on est 7 novembre donc euh, semaine prochaine voilà. a la petite triple une balle là qui est pas passée, ça m'a un peu dégoûté quoi euh, on organise un mini RC sur Xbox 360, pas sur Xbox One malheureusement on n'a pas encore un roster officiel sur Xbox One on organise euh, un mini RC euh, 360 <coughs> Pour bien jouer sentinelle. Euh, ben, que vous rentrez dans la tips. Ah il faut jouer au 5, bien sûr. Il faut euh, savoir fider, trickshoter. Il faut être soit l'un, soit l'autre. C'est comme vous voulez. Euh, L'âge, si préférence entre 15 ans et demi et 20 ans, 21, comme vous voulez. Malheureusement, je m'excuse pour les joueurs PS3. On sait que il y a une bonne partie euh, des joueurs PS3 qui nous suivent et euh, je pense qu'ils aimeraient aussi rentrer dans la type, on ne sait pas si plus tard on va peut-être faire un roster PS3 avec un, un chef qui s'occupe de ça. Bon plus tard ça, ça, on sera déjà sur PS4, enfin il y aura déjà un truc PS4 quoi. et nous on sera sur Xbox One, donc voilà, moi je sais pas. Match à mort par équipe je sais pas du tout si on va faire un roster PS4. Au fait, petit passage SKUNI qui est en ligne, c'est un roster. Euh, c'est un joueur des qui est dans est un roster euh, assez classé. Euh, on SK planche temps. parce qu'au FNC, ils partent au code Championship et tout. Alors euh, Bonne chance pour les prochaines vidéos, mon gars. <rire> et euh, stream et tout ce qui y a en dessus, quoi. Sinon, la fixe reste-t-elle sur BO2 alors oui, un grand oui je dirais même Parce que vu que on n'est pas beaucoup à avoir un Game Capture HD sur ce Call of Duty On n'a pas de mode studio malheureusement Je sais pas pourquoi ils veulent pas mettre un mode studio, ça coûte rien du tout euh, Tu prends même le mode studio de BO2 ou MV3, tu l'installes, c'est bon, c'est fait je sais pas pourquoi ils veulent pas Je comprends pas, c'est stupide Donc euh, petite dédicace à toi Optix euh, Primos, etc. Eux, ils n'ont pas de game capture HD. Ils vont malheureusement rester sur Black Ops 2. Donc, euh, vous pourriez jouer avec eux et avec moi-même et les autres si vous voulez. On sera toujours disponible. Vous nous envoyez un message sur Xbox One, Xbox 360. C'est comme vous voulez. On sera là. On jouera avec vous. Ne vous gênez pas. On vous attend. <rire> donc, euh, le gameplay touchera à sa fin bientôt. Enfin, bientôt. Mon commentaire, il touchera bientôt à sa fin. Je vous laisse euh, euh, sur la fin de la game avec une petite musique vocale. Je vous dis à plus. Bon après-midi ou bonne soirée, les gens. C'était RDX. Ici. Forget. Sink your teeth into my bones Dig me out, then fill the hole Tell me apart Mouth to mouth, I breathe you in Swallow down your jacket's in. Let it drown inside my veins The sweetest poison I could take You make it an art The way to just go with every word But before we reach the end Strip me down